Mobilisation contre la réforme des retraites, tendue après les débordements de jeudi dernier, tendue après les violences d'hier à Sainte-Soline, et tendue parce que demain encore le ministère de l'Intérieur s'attend à la présence d'un millier d'individus radicaux. Les services du ministère de l'Intérieur anticipent demain des risques très importants de troubles à l'ordre public. Plus de 1000 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger et d'autres qui étaient présents à Sainte-Soline ce week-end, pourraient rejoindre le cortège parisien et mener aussi des actions dans les villes de Lyon, Rennes, Nantes, Dijon et Bordeaux. Ces éléments radicalisés, issus de l'ultra-gauche et de l'extrême-gauche, tentent de prendre en otage des cortèges syndicaux. Ils viennent pour casser, pour blesser et pour tuer des policiers et des gendarmes. Leur objectif n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Leur objectif est de déstabiliser nos institutions républicaines et de pousser la France à feu et à sang. Bonsoir Philippe Biget. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député Modem d'Or et loi. On, on va repartir évidemment euh, de ces déclarations ce soir de, de Gérald Darmanin euh, avant la manifestation de, de demain. Je vous donne la parole dans un instant. D'abord, Guillaume, 1000 individus radicaux attendus. Et en face, un dispositif jamais vu depuis le début, de la, depuis le début des manifestations oui, de, de, contre les retraites. Depuis le début des manifestations, on sert 13 000 policiers et gendarmes à l'échelle nationale. Mmh. Ça, ce record a largement été battu au moment des manifestations Géjeunes. ça a été 80 000. Hein. Et pour les 5 500 à Paris, on a déjà atteint 8 000 au moment des manifestations Géjeunes, notamment le 8 décembre 2018. Mais depuis effectivement le 19 janvier, depuis qu'il y a des manifestations revendicatives contre la réforme de retraite, c'est le dispositif policier le plus impressionnant, au moins à Paris, en nombre de policiers et gendarmes mobilisés, parce qu'à euh, compter de jeudi dernier, c'est-à-dire la neuvième journée d'action, il y a eu un niveau de violence lors des manifestations qui a monté d'un cran euh, et qui, euh, jusque-là, on avait huit manifestations qui s'étaient globalement bien passées. Jeudi dernier, ça a été plus compliqué. Avec la mobilisation euh, des, des jeunes qui étaient jugés plus importantes et qui pourraient doubler voire tripler euh, demain, mmh. c'est cela aussi que redoute la préfecture de police de Paris. En, en fait, qui y a un peu trois moments difficiles, euh, au début de la manifestation avec le pré-cortège, euh, à la fin, moment de la dispersion, puis même après la manifestation elle-même puisque ce que l'on a observé jeudi dernier c'était qu'une fois que la manifestation est arrivée à son terme certains ne se dispersaient pas euh, et euh, voulaient rejouer une manifestation après la manifestation plus mmh. tard dans la soirée ça la préfecture de police de paris le redoute aussi philippe vigé on a l'impression d'un cercle vicieux dans lequel on est entré toujours plus de black bloc toujours plus de policiers en face toujours plus de black bloc etc etc etc euh, comment on sort de ça d'abord un mot de commentaire sur ce qui va se passer demain j'espère vraiment qu'avec le dispositif euh Assez exceptionnel tel qui vient d'être décrit à l'instant, euh, on arrivera à limiter euh, ce à quoi on a assisté la semaine dernière. Hein, un naufrage, une violence inouïe, ce déferlement de violence des commerçants qui n'en peuvent plus, des passants. Euh, mm. Bref, euh, j'espère vraiment qu'on va essayer, essayer de les isoler pour ne pas euh, retrouver, reproduire ce que nous avons vécu la semaine dernière. Comment on en sort Mais Il faut de la désescalade. Moi j'entends euh, mm. la souffrance, j'entends les inquiétudes, c'est le temps du dialogue qui est là. Il faut que ce dialogue soit renoué. Et en particulier, je le dis très fermement et, et avec beaucoup de détermination avec les partenaires sociaux. Vous savez, moi, j'ai pas oublié. Donc, vous êtes pour, le, le, pour la pause dans l'argent je, je suis pour que, premièrement, on reparle avec les syndicats. On peut pas rester dans, dans une société dans mais Si on, a, on parle, a, on parle des retraites, Philippe On parle des retraites, mais il y, y a les retraites, naturellement, il y a tout le reste. Il y, y a eu de, Laurent Berger ce matin, euh, me semble-t-il, fait une ouverture en expliquant qu'il fallait se remettre autour d'une table, discuter des mmh. retraites et discuter d'autres sujets. Mais il y a une pause. Mais sur les Retraite. Je me permets de vous dire une chose. Euh, tout le monde a oublié qu'il y a un élément fondamental dans cette loi. Mmh. C'est la fameuse clause de revoyure. C'est quoi la clause de revoyure En clair, il est prévu, j'étais à la commission mixte paritaire, mmh. donc c'est très bien ce qui a été écrit dedans, qu'au 15 septembre 2027, on regardez où on en était. Et on, on a dit quoi C'est moi qui ai écrit l'amendement. Qu'on interrogerait les syndicats. Hum. Quand on le Parlement, il y aura un débat au Parlement. Et qu'il y avait donc cette possibilité de faire cette photo... — 4 ans, Philippe Vigier. On, oui, on en sera à la 214e de l'immobilisation européenne. — T'as que de vous... de 2027. Vous voyez, je suis pas sûr que ça non, pas Je pas vous réponds les... très rapidement. Est-ce que l'année prochaine, en 2024, on est à 64 ans Non. Les 64 ans de cette loi, c'est quand — Non, mais ça commence non, pour non, ceux qui, non, non, sont, oui, mais ceux qui, qui le... sont proches de leur tête. Ils vont travailler temps. Temps, Je suis d'accord avec vous. Mais actuellement, vous savez très bien qu'il y a une loi qui est en train de se dérouler. C'est la loi Touraine. Mmh. La loi telle que nous l'avons votée, c'est quoi C'est une accélération de la loi Touraine. Donc que l'on dise aux syndicats, on a... Enfin, — La ce... loi Touraine prévoyait pas 64 ans. — Elle prévoyait quoi ?— 63. — 63 ans mmh. en 2030. Mmh. — Exactement. Donc en fait, on accélère la voiture. Ce que je dis, c'est qu'il faut entendre naturellement ces inquiétudes. Il faut se remettre autour de la table avec les syndicats. Par exemple, l'affaire de la pénibilité, juste un mot. La pénibilité, la transformation des métiers les plus pénibles, c'est peut-être de dire aussi à ces travailleurs-là concernés « Vous partirez plutôt parce que vous avez des métiers pénibles ». Donc ce dialogue social, l'urgence absolue, c'est de remettre... Tous les partenaires sociaux autour de la table. Et la seconde chose, cette clause de revoyer, il ne faut pas l'abélier à la revers de main. C'est la première fois dans une les retraites mm. elle existe. – Philippe Vigier, vous parliez de, de désescalade. Il faut trouver les mots pour la désescalade. Est-ce que réellement ce qu'on a entendu de la part de Gérald Darmanin aujourd'hui, euh, en parlant notamment du dispositif, mais finalement euh, en jetant à la thème sur l'opposition, hein, il a parlé d'ultra-gauche, puis d'extrême-gauche, puis on sent bien le glissement euh, dans, dans le langage en parlant finalement de LFI, de, de la gauche en général. On a entendu également du côté d'Emmanuel Macron, euh, finalement, euh, euh, accuser Jean-Luc Mélenchon et, et, et les filles en général de délai, vouloir délégitimer les, les institutions. Est-ce que là, il y a réellement une volonté de désescalade Est-ce que vous pensez que, réellement que les mots ont été trouvés pour tenter d'apaiser les choses Non, je pense qu'on n'est pas allé assez loin. Il loin ?– trop loin. Ouais. Non, je pense qu'on n'est pas assez loin pour parler de désescalade. On aurait dû aller plus loin. par Je peux vous le dire, ouais. d'une autre façon, oui, il faut trouver les conditions de l'apaisement. Et les conditions de l'apaisement, c'est toutes les forces politiques aussi, qui à un moment ou à un autre doivent faire un pas les unes vers les autres. Vous savez, on doit être en capacité, du moins on a un challenge devant nous, hein, c'est assez simple. Soit on trouve 4-5 sujets thématiques sur lesquels on peut élargir, c'est les femmes et les hommes qui disent « oui, on peut avancer dans ce pays et ne pas le laisser bloquer ». Ou alors, que se passera-t-il sans le chaos généralisé On voit bien que Mélenchon, lui, cherche à faire le chaos généralisé. Ils l'ont fait à l'Assemblée nationale. Ils ont voulu bloquer. La preuve, ils nous ont empêché de voter. Vous savez, ce fameux article sur les 64 ans. Eux, ils sont dans ces stratégies. Mais à un moment ou à un autre, ils devront bouger. Je vais prendre un seul exemple. Vous vous souvenez de, du scandale des EHPAD tel qu'on a pu le connaître. C'est quand même une bombe. On a réussi à faire en deux mois... Mmh une mission transpartisane, où il y avait Caroline Fiat, vice-présidente de l'Assemblée nationale la insoumise, donc il y a des sujets sur ouais. lesquels, je vais ah. désaborcer un peu les questions, ouais. sur lesquels on doit être en capacité de non, répondre. Mais attendez, non mais attendez, Philippe attendez, juste une chose par rapport à ce que vous dites là à l'instant, il y a quelque chose que je, <rire> je ne comprends pas, vous dites qu'il faut se remettre autour de la table, etc. etc. Le président à l'Élysée au gouvernement, on a bien compris qu'on ne voulait pas parler des retraites, que c'était terminé. Olivier Véran a dit ce matin, la réforme des retraites est derrière nous. Il l'a dit euh, Là, dans dis... le studio d'à côté face à Pauline de Malherbe. Je Donc vous... le gouvernement veut passer à autre chose. Réponds... Les syndicats disent "Attendez, nous on veut parler de ça et on ne veut pas de cette réforme-là." Donc en réalité, on est toujours bloqué ce soir. M'accorderai d'abord un demande très bien d'attendre la réponse du conseil constitutionnel. Vous voyez moi, je suis respectueux des institutions de cette république. Ce sera le 21 avril, on aura des résultats là-dessus, on verra ce qui se passe. Deux, à un moment ou à un autre, avec les partenaires sociaux, il y a peut-être des modalités sur lesquelles, sur la réforme des retraites, on peut avancer. Je vous le dis très clairement, en tout cas, nous les centristes, les modèles que nous sommes, nous estimons. Mais amendez. Non, mais madame, je reviens avec ma clause de revoyeur que vous semblez C'est un peu loin. Si je vous distrai. Non, mais c'est un peu loin. Non, mais c'est une garantie. Oui. Oui, mais attendez, mais il ça ne fera, fera pas en sorte que tous les gens qui, qui seront oui. dans la rue demain rentreront chez eux. Si, parce que les gens qui sont dans la rue, comme vous dites très bien, d'abord on leur a tous dit, vous partirez tous à 64 ans, ce qui est un mensonge. 6 mmh. sur 10 partent à 64 ans. Mais oui, mais je sais bien que la pédagogie était tellement mauvaise, on va dire les choses clairement, qu'il aurait peut-être fallu qu'on l'exprime un peu mieux. Bref, mmh. c'est derrière, derrière nous. Pierre mais... dans le jardin d'Elisabeth Borne. Mmh. Mais moi je vous dis clairement les choses, hein, je trouve qu'on a été très mauvais sur la pédagogie. Mmh. Voilà. J'ai eu la franchise de le dire, il faut faire son mea culpa. En sa, cas, sauf que Philippe Gilles, les gens ont compris en fait. Tout le monde n'a pas compris. Les gens ont compris, tout vous le monde savez, a compris. Franchement, vous venez avec moi, on fait un micro-trottoir sur la réforme du retraite, il n'y en a pas un sur dix qui vous explique comment ça marche. Tout le, le monde a compliqué. regardé quelle était sa situation après la réforme. Et à la fin, vous avez 70% non, des personnes dans y les y sondages une qui une disent qu'ils n'en veulent pas. que, que l'on ne peut pas écarter, ouais. c'est que demander ouais. à chacun de travailler un peu plus longtemps, ouais. mais il faut tenir compte, une fois de plus, des métiers les plus difficiles dans lesquels, ouais. me semble-t-il, là, on doit trouver les solutions. Et c'est les partenaires sociaux ah. qui doivent le bah faire. Bah oui, mais regardez, moi, j'ai souvent pris ce cas qui est le mien sur ce plateau. J'ai commencé à travailler à 18 ans. Vous voyez, vous me voyez venir sur les carrières longues. Moi, je vais devoir travailler 44 ans. Celle-ci, cette clause-là, elle n'est pas réglée. Va-t-il falloir attendre 2027 et votre clause de revoyure pour qu'on... Non. Pour qu'on égalise pour tous les, 60, enfin les, les 43 ans de cotisation, par exemple. – Il ne vous a pas échappé quand même que dans le texte que nous avons voté, sur les carrières longues, on a singulièrement fait évoluer les choses pour tous ceux qui sont partis avant l'âge de 21 ans. Vous le savez comme moi. C'est tellement incompréhensible que tout le monde ne l'a pas encore compris. Ah – bah Moi, j'ai compris que j'avais toujours 44 ah, non, ans madame, à travailler. – Non, madame, mais les choses ont changé. C'est vrai que dans les tableaux qui étaient sortis de Matignon, j'ai eu l'occasion de dire ce plateau, ils yep. étaient faux. Bah, – Il y avait encore des bon, bon, 44 bon, bon, ans. Bon, – Non, mais bon. je suis désolé, je le reconnais humblement. Une fois de plus, la communication a été extrêmement brus bah, on va parler dans une seconde de la manifestation de demain avec des jeunes euh, qui sont attendus en plus grand nombre. Mais Philippe J., il y a juste une chose. Euh, vous nous dites, on va attendre sagement la réponse du Conseil constitutionnel. Non, je n'ai pas dit que cela. Non, non, qu C'était non, non, je... une première étape. Dans, dans trois semaines, euh, vu l'état de tension dans lequel se trouve déjà le pays, dans lequel se trouvent déjà les cortèges. Euh, avec les images qu'on a en tête hier, avec les craintes qu'on a euh, pour ce qui s'est passé hier et la semaine dernière, avec les craintes qu'on a pour demain. Trois semaines, on peut encore se permettre d'attendre trois semaines. Vous pouvez encore vous permettre de dire, on va laisser les syndicats faire une fois, non. deux fois par semaine, des, des journées de mobilisation non. comme cela, avec tous les risques que ça comporte. On peut se payer ce luxe-là Certainement pas. Ouais. Je pense que pour lancer un grenelle social, il ne faut pas trois semaines. Je vous rappelle, mais 68, comment ça s'est passé, comment on a été capable, en 48 heures, de mettre des syndicats autour d'une table. Mais non, il y a une urgence. L'urgence, c'est de discuter avec les partenaires sociaux. Écoutez, moi, j'étais sur un plateau au côté du patron de la CGC, il est prêt à discuter. Mmh. J'ai eu François Asselin au téléphone, il est prêt à discuter. Il y a des choses qu'il faut oui, mais... que l'on puisse regarder avec eux. Ce n'est pas trop tard. Il ne faut pas me dire d'un côté, non, mais... trois semaines, c'est trop long. Je ne dis pas, les va rester à long. Le dialogue social, il doit être ouvert cette semaine. Monsieur je vous Vigée, dis clair. Il y a un problème majeur. C'est que vous appelez au secours les syndicats après non. leur avoir marché dessus. Pas vous, mais le président de la République. C'est-à-dire bon. qu'en fait. Vous nous expliquez aujourd'hui qu'il faut parler avec les syndicats, sauf que le président de la République lui-même ne l'a pas fait pendant toute cette réforme des retraites, qu'il a d'une certaine façon refusé d'entendre leurs leur revendications. Lorsqu'il intervient à la télévision, il dit qu'il veut tendre l'amour au syndicat et dans le même temps il donne une, une gifle à, à Laurent Berger devant tous les téléspectateurs en l'humiliant inutilement, leur rappelant qu'il avait été les, les, les pieds et poings liés par son congrès. Aujourd'hui, comment vous voulez renouer ce dialogue avec un président de la République qui a méprisé les syndicats et une première ministre qui est totalement démonétisé, y compris <coughs> par le président de la République, qui, dans un propos rapporté, aurait dit, euh, vous m'avez conseillé de prendre borne, j'aurais mieux fait de prendre votre trains, en gros, euh, parce que tout le monde voulait que ce soit borne, mais voilà où on en est aujourd'hui. Si vous voulez, votre situation, elle est quand même politiquement... Euh... Si je vous disais que c'est facile, je vous mentirais. <rire> non mais <rire> je vais vous vais dire la chose. Je vais vous, vous, avec vous les dire, je vais vous Bon, vous euh... voyez, ça me rappelle 40 ans derrière, vous avez devant vous celui qui était président de la Fédération des Autonomes de France. Et ça s'est terminé à l'époque dans le bureau de François Mitterrand, un dimanche soir à 20h. – La fédération de quoi Pardon, je n'ai pas compris. – Oui, c'est le président de la fédération des internes de France. Et ah, et des – Ah d'accord, des internes de France, Quelqu'un okay. qui s'appelle Philippe de Normandie, qui ne que le père du Julien de Normandie. Vous voyez, je le dis pour la première fois sur ce plateau. Bon, c'était le blocus, on n'était pas écouté, on n'était pas reçus, Puis à un moment ou à un autre, le président de la République a fait en sorte que… Parce que le président de la République, par définition, c'est ah mon — À mes yeux, le père de la nation, donc à un moment ou à un autre, c'est à lui aussi à réengager le dialogue. — Donc c'est à Emmanuel Macron d'ouvrir la porte de son bureau. — Pour vous dire quelque chose, cet après-midi, il euh, y Macron. a eu un échange, me semble-t-il, entre Laurent Berger et puis... Euh, — Alexis Colère. — Et Alexis Colère, ce général de Donc les filles du dialogue commencent enfin à se renouer. — Oui, mais je vais, je je vais ressortir, que que soit... ma citation de Laurent Berger, toujours dans Le Monde. « Un jour, une gifle, un autre, une caresse ». Si la question que vous me posez, c'est savoir si je regrette le fait qu'avec Laurent Berger, qui a toujours été un leader progressiste, on en soit là. Je le regrette amèrement et que ma le famille problème, politique, je elle regrette. est-ce que le problème, Macron c'est bah, quand même, quand même qui, lui qui nous a mis dans cette situation. Non, mais, oui. mais qui n'est pas à l'abri des, des fautes dans sa vie politique ou dans son action. Jacques euh, Chirac, c'est des jugés. François Mitterrand, oui. c'est des Est-ce qu'Emmanuel Macron oui. peut faire amender bah, Attendez, quand vous dites okay, qu un, pas un à moment ou À un, autre, un moment ou à un autre, j'imagine que euh, s'il a demandé à celui qui est le plus proche de lui de reprendre contact avec Laurent Berger, c'est qu'il a compris qu'il fallait absolument renouer avec lui eh bien, et rapidement. Et Renaud avec lui, ça veut dire, ça veut dire quoi Puisqu'on sait que les, les syndicats n'ont pas l'intention de discuter si on ne revient euh, pas en arrière sur la réforme pas tous des les retraites. Parce euh... que, globalement, c'est ce qu'il a dit aussi, le, Laurent Berger. Ce qu'il veut, c'est une pause. Et qu'ensuite, on, on peut discuter, recommencer à discuter sur la réforme des retraites. Et, et je, je ne comprends pas quand vous énumérez oui. hein, le nombre d'erreurs qui ont été commises, euh, je reprends vos termes, hein, de, de communication notamment par le gouvernement. Oui. Et quand vous voyez la, la contestation massive euh, dans la rue, quand vous voyez l'hostilité à cette réforme dans, dans, les, dans les sondages notamment. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas temps, selon vous, d'appuyer sur le bouton « pause » et de reprendre le dialogue Ça ne vous aurait pas échappé que c'est ce qui se passe en Israël, notamment aujourd'hui, face aussi à une contestation massive. Benjamin Netanyahu a décidé d'appuyer sur ce bouton « pause » et de reprendre le dialogue avec toutes les parties. Est-ce que pour vous, ce n'est pas ça Ce n'est pas là qu'on en est arrivé aujourd'hui en France En tout cas, euh, je suis persuadé d'une chose, c'est que les syndicats reviendront autour de la table. Et ne me demandez pas les conclusions de la réunion avec les syndicats avant même qu'elle ait pu avoir lieu et de voir quel était le chemin qu'on pouvait établir. Il y a un chemin à trouver. Et ce chemin, c'est pas en disant « j'arrive avec mes solutions, je veux la sinon rien ne se passe », et les autres disant « je ne bougerai pas un millimètre », il faut savoir comment on est capable de trouver ce chemin. Eh bien, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont certainement prêts à trouver cette solution. — On va 4. pas mettre... Comptez sur nous euh, pour faire en sorte euh, que les parlementaires que nous sommes, on ne laissera le pas les bras valants et à regarder le spectacle de la rue, peut-être qu'on a pu constater… – Philippe Biget, on, va pas, on va pas repasser le ralenti, mais quand Antonin vous parlait à l'instant euh, d'Emmanuel Macron, on vous avez dit « qui n'a jamais commis de faute dans sa vie politique ?» Quelle est la faute d'Emmanuel Macron Non, ce n'est pas le problème de faute d'Emmanuel Macron. Je pense qu'avec euh, Laurent Berger, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un lien solide qui ait pu euh, se, se faire comme il s'est fait avec d'autres. voilà, il y a la vie, il y a de... Tout le monde a des loupés. Je suis le premier à avoir fait des loupés dans ma vie euh, personnelle et publique. Mais pourquoi il va à la télévision pour l'humilier non, non mais Je ne suis pas avocat général ce soir. Non, non, mais aux défenseurs de l'invécé, je vous ai dit je ferai comme Georges Marchi, il faut prendre parole. Vous avez un franc parlé qui vous adore — En l'occurrence, est-ce que vous comprenez, vous, que le président de la République aille à la télévision et donne une gifle en public à le renverser ?— Écoutez, les... que... le président de la République, il, agréable, a eu affronter, il a eu affronté les gilets jaunes. Il a su trouver les voies et les schémas. Alors tout le monde disait, c'est foutu. Il parlera plus à personne. Il a eu un courage. C'était d'ailleurs souligné par l'ensemble des journalistes. Là, la situation, est gravissime. Je vous le dis comme je le ressens. Mais mmh. comme beaucoup le ressentent. Et cet état de tension, il faut le faire baisser. Il faut régénérer la confiance. Je suis persuadé qu'il se sera trouvé les mots au moment venu. Alors justement. Et rapidement, mais, je le souhaite. Vous voyez, plus des... Oui, mais je, vous, vous, vous nous reparlez de l'époque où il avait réussi, avec le grand débat, à apaiser, en faisant justement tomber la chemise. Absolument. Et en plus, les syndicats n'encadraient pas le mouvement. Mais tomber la, Par ailleurs... Ailleurs... Oui, euh, la chemise. Oui, la chemise, la veste. pardon. Oui, non, mais on s'est compris. <rire> il est un peu tard. <rire> oh, ça faisait ça beaucoup d'échappés. Ça faisait beaucoup d'échappés. Tous les potes d'eux qu'on connaissait pas. Donc il avait fait tomber la veste, et effectivement, il avait fait ce tour de France, il avait essayé d'engager de, le dialogue, mais aujourd'hui, euh, on attend toujours euh, bah, ces, ces, ces états généraux, enfin, ce qu'il qu est sorti de ces débats, primo, donc il sera compliqué de refaire quelque chose du même ordre, et enfin, les syndicats eux-mêmes le disent aujourd'hui, les leaders syndicaux, nous sommes débordés par notre base, qui ne veut plus rien entendre, et on n'est ne, peut-être pas toujours aussi aujourd'hui en capacité de contenir cette volonté de radicalité. Donc il ne faudra pas juste calmer les leaders syndicaux, mais véritablement apaiser, et peut-être <coughs> juste dire j'ai fauté, j'ai foiré, pardon, j'arrête. Oh, je voilà. me, je, je, je, je, je Noël, là. Je ah, <rire> n'ai <Noël. rire> pas tout à fait la même analyse que vous. Pour les gilets jaunes, mm -hmm. euh, vous voyez, dans mon département, et dans ma circonscription en particulier, on avait fait de nombreuses réunions. Je voyais un état de violence, peut-être en aussi fort que celui qu'on connaît. Mmh. Les leaders syndicaux, on ne les voyait pas. Ils non. étaient aux abris. Mmh. Bon. Là, les délicatants syndicaux sont... – Ils étaient démonétisés par les Gilets jaunes eux-mêmes oui, qui mais ne là, pas... Euh... – Mais là, accordez-moi jusqu'à, mmh. malheureusement, jeudi dernier, et, et j'espère pas demain, et, les manifestation s'était plutôt bien passée avec les services d'ordre des syndicats, qui en font un boulot formidable. Et, et donc, je suis persuadé que revenir à la table des négociations, déjà, ça fait descendre de 3 mmh. degrés la température. Et qu'après... Eh bien, une fois de plus, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. J'insiste sur cette idée qu'il y a un chemin, peut-être un médiateur, doit-il intervenir cas, Il faut trouver les moyens d'apaiser les choses. Samuel J'ai l'impression qu'un des problèmes de cette réforme, au-delà de l'opposition qu'elle suscite, c'est que ceux qui la soutiennent dans l'opinion publique, la soutiennent faiblement, qu'elle ne trouve pas de relais d'opinion. Et je me demande mmh. si on n'arrive pas aux limites du macronisme en tant qu'idéologie euh, qui, comme c'est un mouvement, en fait, un peu une, une, une classe sociologique composée en partie, en tout cas l'électorat macroniste, qui va de Elisabeth Borne, qui était quand même la chef de cabinet de Ségolène Royal, Directeur à Darmanin, Sarkozyste. Donc en fait, on ne sait pas ce que c'est le macronisme, personne ne sait. C'était une identification sociologique euh, qui présidait au vote Macron plutôt qu'une adhésion idéologique. Donc aujourd'hui, euh, euh, le gouvernement ne peut pas fédérer, ne peut pas susciter d'enthousiasme, parce que c'est rien, en fait, euh, Elisabeth Borne et Darmanin, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas pourquoi ils gouvernent ensemble, d'ailleurs. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'on arrive à la limite de ce que pouvait faire Macron et qu'il est temps de revenir au, au, au climat de droite-gauche classique ?– J'avais bien fait de venir Europe... ce soir. – Vous <rire> savez, je vais vous dire, euh, les réformes de retraite, j'en ai vécu une à droite et une à gauche. Une avec Eric Ver, c'est Nicolas Sarkozy, l'autre avec François Hollande et Marisol Touraine. Vous savez, quand vous êtes ministre en charge des retraites, vous regardez derrière vous, il n'y a plus grand monde pour vous soutenir dès que ça c'est difficile, pardon, et lorsque la rue commence à s'animer fortement. Une fois de plus, elle a été très mal expliquée. Une fois de plus, par exemple, euh, on a été incapable d'apporter les vrais chiffres pour ces fameux 1,8 million de personnes qui allaient avoir leur retraite revalorisée. Parce que moi, ce qui m'attriste, c'est pour ça que je me suis beaucoup impliqué dans ce texte, les femmes. Où il y avait vraiment euh, des écarts absolument insupportables par rapport aux hommes. Je ne dis pas qu'on sera tout complet, on aura pris trois très belles mesures. Ça, c'est complètement passé sous les radars. Personne n'en parle. Les seniors, tous des larmes de crocodile sur le fait qu'entre 60 et 64 ans, un euh, sur trois travaille. Là, il y a des mesures un peu fortes. Tout est passé sous les radars. Le seul truc, c'était les 64 ans. Le seul truc. Mais tout le monde a oublié qu'avec la loi Torrens, vous le disiez, Madame, tout à fait tout à l'heure, c'était 63 ans en 2030. Et ce n'est pas pour ennuyer les Français. C'est parce qu'il faut travailler un peu plus, parce qu'on a des problèmes budgétaires. Il faut bien le comprendre. Vous euh, avez vu ce qui se passe à Bruxelles On ne gagne pas tous les combats. Hier, les Allemands nous ont encore damé le pion, vous savez, sur le nucléaire. Euh, euh, madame van der Leyen nous a expliqué que le nucléaire n'était pas suffisamment une énergie décarbonée, que ce n'était pas stratégique. Donc la France n'est pas en situation de force. Et donc, on devait aussi faire passer un signal là-dessus. Mais sauver le système de retraite, c'est sauver la répartition. ce serait plus simple de dire on laisse filer les déficits publics, et puis après, chacun fait sa retraite complémentaire, comme dans d'autres pays européens ou aux États-Unis. – vous économisez 10 milliards, tout, tout, tout ce, toute cette fracture et toute cette contestation pour 10 milliards d'euros d'économiser, franchement, la grande réforme des retraites, d'ailleurs beaucoup d'experts disent qu'il va falloir en faire une assez rapidement, notamment dans ancien conseil de Nicolas Sarkozy, donc en réalité, votre réforme, elle est une petite réformette, quoi. — Considérant que 10 milliards, c'est une petite réformette. Non. Puis il y a des symboles derrière. Puis pardonnez-moi, vous vous êtes figé une fois de plus. D'abord, c'est 18 milliards. Mais on, on fait 7 milliards d'euros de non, Mais attendez, les... on compense. Mais quand vous donnez, par exemple, pour les congés de maternité, euh, la plus de ce qui pour les enfants nés avant 2012, c'est un détail technique qui n'était pas calculé dans le calcul de retraite des femmes. C'est simplement 900 millions d'euros cumulés d'ici 2030. Mais là aussi, ça n'intéresse personne. Quand vous mettez un milliard d'euros sur la table pour les métiers pénis, pour voir comment on fait de l'adaptation, c'est aussi un peu d'argent qui, qui est mis sur la table. Donc... Elle a été très mal expliquée. Euh, ah, très mal elle plait. a été assez mal relayée, il faut le dire. Incapable d'apporter des précisions à un moment ou à un autre. Un et voilà, on peut le faire. Hein vous <rire> êtes un Non, mais de vous voyez. Hein. Vous vous à côté de ça, vous avez pu vous êtes, voir que. Vous n'êtes pas à la CGT, ou la CGT, c'est pas ça. En tout cas, j'étais à la commission de mais c'était intéressant. Parce qu'on a pu voir aussi que, vous voyez, des hommes et des femmes, pourtant les insoumis étaient là, les socialistes étaient là, il n'y avait pas quand même des voix éteintes, au contraire, des voix animées. On a été capable. De débattre, ma fille de panneau était à deux mètres de moi, et on a été capable de discuter. Philippe Vigier, juste une chose, quand on voit le, le, la question qui s'affiche sur l'écran, et maintenant, comment. Enfin, euh, euh, on gouverne comment, pardon. Et maintenant, on gouverne comment Il euh, y a eu de nouvelles réunions aujourd'hui autour du président de la République, autour de la première ministre, etc. Où on nous explique désormais euh, qu'Elisabeth euh, Borne a trois semaines pour définir un nouveau contrat de méthode. Qu'est-ce que c'est que ce contrat de méthode ben C'est simple, c'est faire le contraire de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ah <rire> Ça lève des choses enfin train terrible à la déchetterie. Donc du déchet. coup, bah oui, mais attendez, ça veut dire quoi Attendez, attendez. Alors... Ça veut dire oui, quoi non, Ça non, veut dire ça. quoi Non, mais je vais vous dire les choses assez simplement. Il a échappé à personne que nous ne sommes pas dans une majorité absolue. Oui. ça Donc, donc vous n'avez pas dans majorité absolue. Comment vous faites Il faut que vous ayez cherché des hommes et des femmes qui sont prêts à vous soutenir sur les textes. Donc comment vous faites dans ces cas-là Eh bien, vous allez en amont des textes. Qu'est-ce qu'on fait demain pour la santé Mais on ne peut pas dire on fait ça à l'intérieur uniquement de trois groupes de la majorité. On va chercher des socialistes, on va chercher des républicains, on va chercher d'autres femmes ou d'autres hommes qui sont prêts à y aller. Je vais prendre un exemple. Mmh. L'accès aux soins, vous savez que c'est un sujet absolument dramatique dans ce pays. Est-ce que vous entendez beaucoup parler d'un groupe transpartisan ou d'une proposition de loi transpartisane que nous avons montée avec des communistes, des socialistes, des assoumis, mmh. des centristes, des républicains On est en train de faire le tour de France mmh. Mais... Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'études. Moi, j'avais compris que quand Elisabeth Borne est arrivée et nous a parlé des majorités de projet, c'était déjà ça. Donc, il semblerait qu'elle ait échoué. Est-ce que c'est la bonne personne pour porter à nouveau ces questions de majorité de projet Écoutez, elle a la confiance du président. Est la question lui Est-ce qu'elle a votre sûr, confiance hein, Je ne suis pas sûr <rire> qu'il ait la confiance euh, du euh, président. Euh, euh... Désolé, je n'ai pas voté à motion bah, de y... ça ne vous a pas échappé. C'est une forme dire, de confiance qui a été donnée. Mais parmi les autres. Elle a une nouvelle, euh, une, là, maintenant, la nouvelle feuille de route, c'est d'établir. Il y a quelques chantiers sur la santé, sur l'école. Mmh. Euh, par exemple, le grand âge. Je vais cet exemple. Ah, vraiment le, Non, le bien-vieillir, ce n'est pas un petit sujet. Non, ça aurait dû être prioritaire, même avant la réforme des retraites. Je suis assez d'accord avec vous, mais par enfin, sous la gauche, on nous expliquait qu'on allait faire le grand âge, qu'on allait s'en occuper, et on n'a jamais rien fait. Oui, que la Sarkozy H. nous parlait du cinquième risque dépendance. Vous déjà. avez tout à fait voilà. raison, et là, ouais. reconnaissant qu'Emmanuel Macron... Avec, à l'époque, Agnès Buzard, il s'affosait, les fondations et Brigitte Bourguignon, de ce qu'on appelle le grand âge. Ah, Maintenant, oui. le problème, c'est qu'il faut mettre un peu d'argent dedans. Vous savez, le véhicule législatif, qu'on a choisi, une proposition de loi. Donc on a fait le PPMC, on a pensé à l'école, le plus petit multiple commun, alors que ça a une grande loi, mmh. et je suis persuadé que le grand âge, pardonnez-moi, moi aussi, de gauche, de droite, de centre ou d'ailleurs... Mmh. – On est capable de s'y retrouver. – On verra ça, mais avec ça, on n'aura toujours pas résolu le problème des retraites. J'en viens à la manifestation de demain, dixième journée de mobilisation, euh, avec dans les notes des services de renseignement, Pauline Simonet, une petite ligne qui clignote depuis la semaine dernière, la présence de plus de jeunes, c'est pas encore complètement massif, mais il y en avait beaucoup plus déjà la semaine dernière, et ce que disent les services de renseignement, c'est qu'ils devraient demain, être encore plus nombreux dans les cortèges. Oui, effectivement. D'après les services de renseignement, ils ont noté qu'il y avait une partie de la jeunesse qui s'était pas consentie concernée jusqu'ici et qui s'est fortement mobilisée euh, le, lors du, du 28 mars, lors du 23 mars, pardon, et qu'ils seront de nouveau dans la rue le 28 mars. Tout d'abord pour bloquer leurs établissements. Une centaine de lycées avaient été bloqués le 23 mars. Ils devraient être encore plus nombreux demain. Et puis surtout, euh, d'après ce que disent les, les, les, les, les services de renseignement, ils pourraient être deux à trois fois plus nombreux demain dans les les cortèges Il y a eu des appels au blocage qui ont été donnés. Pour l'instant, il n'y en a pas encore énormément, mais ça devrait être très nombreux également demain. C'est ce que dit notamment la présidente de l'UNEF. Écoutez. On recense énormément d'établissements mobilisés avec des assemblées générales qui ont lieu ou qui ont eu lieu ce matin sur la quasi-entièreté des universités françaises. Et ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, depuis l'annonce du 49-3, tous les soirs, il y a des jeunes qui sont mobilisés dans la rue, dans les mobilisations intersyndicales, et on attend encore extrêmement de monde demain. Euh, énormément d'Assemblées Générales ont encore lieu demain. Des blocages d'universités sont prévus euh, demain également. Euh, et on voit déjà, en fait, finalement, des jeunes qui commencent déjà à se préparer pour la date de demain qui, euh, à notre sens, va être euh, historique et va être un point culminant en fait de cette mobilisation. Alors, on a entendu ce qui a mobilisé fortement vrai. les jeunes, c'est ouais. le 49-3. Ça a été comme un électrochoc, mais aussi, euh, on en parle beaucoup du côté de la jeunesse, ce sont ces violences, qualifiées de violences policières, qu'on a vues notamment à Sainte-Solide, mais également pendant la journée. Ça devrait mobiliser encore plus les, cortèges, les jeunes dans les cortèges demain Question, Guillaume Fard. Quel problème est-ce que ça pose aux forces de l'ordre, une fois que vous avez dans les cortèges des rangs beaucoup plus massifs du côté des jeunes Ça pose plusieurs problèmes. D'abord, les jeunes ne se conforment pas toujours aux consignes de l'intersyndicale, des organisations syndicales et des services d'ordre des organisations syndicales. C'est plus diffus. Euh, c est, c est, ça se catégorise moins facilement, un hein, jeune, en, en manifestation. Euh, L'intersyndicale, c'est assez facile, c'est assez balisé. C'est des bus mmh. qui convergent notamment vers Paris ou vers les grands centres urbains. Chacun a son syndicat, ses repères, ses banderoles, ses ballons, euh, et, et ça défile et, et ça se passe globalement plutôt bien. Mais la moyenne d'âge est plus âgée. Voilà. Mmh. Chez les jeunes, euh, c'est plus insoumis, on va dire. Ça obéit moins volontiers aux injonctions. De il, a, il a échappé à personne qui avait d'ailleurs deux de, de parcours demain. Hein. Il y a mmh. un itinéraire principal mmh. pour Paris, hein, je parle, qui, qui va de la place de la République à la place de la Nation en empruntant le boulevard Voltaire. Il y a, il y a un parcours secondaire euh, qui, mmh. va voilà, mmh. s'afficher à l'écran. Emprunte la place de, de la Bastille. Donc, c'est d'abord deux, deux, deux, deux itinéraires à gérer. Et puis, en pré-cortège, il euh, y, y a toujours les, les éléments les, les plus perturbateurs qui, qui se positionnent devant. Si leur rang était grossi par, par la présence de, de, de jeunes qui ont euh, envie, pour certains, de voir, pour d'autres, de s'exalter dans, dans, hélas, de, le recours à la violence, bon, c'est plus compliqué à gérer tout de suite. Et, et cela, c'est au début. Euh, à la fin, ça pose des problèmes parce que la dispersion, jeudi, a été plus compliquée que les huit fois précédentes. Et, et enfin, euh, jeudi, il y, y a eu une manifestation après la manifestation. Ou en tout cas, il y, y a eu euh, un, un mouvement, mmh. plus violent d'ailleurs que, que le cortège lui-même, qui a eu lieu en soirée et ça aussi, c'est redouté du côté de la C'est process... le cauchemar des forces de l'ordre ben, C'est enfin, pas, pas tellement que c'est le cauchemar, mais, mais c'est que... Euh, un, un, un syndicat qui défile, euh, c'est relativement balisé. Vous vous parlez avant, vous, vous parlez pendant. Euh, les services d'ordre ont le téléphone jusqu'au préfet de police lui-même. Et, et ça, ça arrive à manœuvrer. Euh, les, les, les jeunes, on les a vus euh, à partir de, de, du jeudi de, de l'annonce du 49.3 et surtout du vendredi. Euh, ça ne se déclare pas. Euh, ça, ça, ça, ça se réunit euh, depuis les réseaux sociaux, ça joue volontiers au jeu du chat à la souris ou Pac-Man, c'est la mmh. version plus, plus moderne. Il y a un côté attrape-moi si tu peux dans les rues de Paris. Euh, et, et vous tout, savez parler aux jeunes ou vendre <rire> des campagnes il, il y a un côté de Pac-Man, mais, mais, pas, mais cela étant, euh, ce n'était pas que des jeunes liés ouais. à l'ultra-gauche. On a beaucoup entendu l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, etc. Mmh. Mais il n'y avait pas que ça dans, dans les rues de Paris en soirée. Il y avait des jeunes qui. Euh, pour certains d'entre eux, vous voulez voir, vous voulez vivre quelque chose. Alors c'est quelque chose d'assez violent, parce en soit incendier les poubelles ou dégrader le mobile urbain, euh on a fait mieux en termes de, de, de motifs, de mobilisation. Mais, mais certains euh, venaient, euh, allaient un coup, se réfugier dans la cage d'escalier du voisin, du copain, puis repartaient. Et, et il y avait quelque chose qui relevait de cet ordre-là. donc, c'était pas, faut pas le caricaturer nécessairement en le politisant non. à, à, à l'excès. Est-ce que, pardon, est-ce que ça, est est ça politisait qu est est Est-ce que, est ouais. que ça, c'est exactement Est-ce que c'est pas cauchemar. le cauchemar du gouvernement qui est en train de se mettre en place précisément Ce qui était redouté depuis le début, c'est-à-dire que les jeunes entrent dans la danse. On n'y est pas complètement encore, mais on sent, vu ce que disent les renseignements et ce qu'on a vu la semaine dernière, que ça frémit. C'est un véritable point de vigilance. Et comme vous l'avez très bien dit, ils sont beaucoup moins structurés, beaucoup moins organisés. Il y a ces phénomènes d'entraînement qu'on mmh. connaît. Dans les blocs, ils seront certainement pas loin. Et moi, je suis assez inquiet de voir les jeunes rejoindre les rangs de tous les manifestants. Inquiet pourquoi Parce que, vous savez, j'ai encore en mémoire... J'ai encore mmh. en mémoire des manifestations étudiantes qui étaient extrêmement violentes, qu'on a connues il y a des dizaines d'années. Et donc tout cela, il faut l'avoir euh, pas loin dans notre tête pour savoir que, à partir du moment où les jeunes rentrent euh, dans ce genre de manifestation, eh on doit être encore plus attentif, plus à l'écoute. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a... Il est grand temps que le fil du dialogue soit complètement renoué. Mm -hmm. bah justement, Philippe, vous, vous évoquez l'affaire Malik C'était à l'époque, vous vous en souvenez, des voltigeurs qui ont tabassé un jeune homme, rue Monsieur le Prince. Ça avait conduit justement à une forme de, de pause, là, pour le coup, et de mea culpa collectif. On se pose encore aujourd'hui la question du maintien de l'ordre. Est-ce que vous êtes choqué par les images que vous voyez aujourd'hui dans les manifestations sur le maintien de l'ordre – D'abord, un, euh, je vais vous dire les choses, les policiers et les gendarmes font un boulot formidable. – Oui, c'est pas ce que j'ai dit. Mais... – Oui, pardonnez-moi, mm -hmm. enfin, j'ai été menacé de mort trois fois, donc je peux vous quand mm -hmm. même me dire que quelque part, les huiles de la République, où on est aussi en première ligne. Deuxièmement, euh, on a vu des images, oui, j'ai vu des images de deux côtés, moi j'ai vu des images mm -hmm. aussi de manifestants. Quand vous allez manifester, ça m'est arrivé de le faire, vous voyez, je pars pas avec des, des boules de pétanque, avec des arbalètes, avec des... que j'ai encore des objets coupants, ça n'existe pas, ça, de manifester comme ça. Après... J'ai vu que Gérald Darmanin avait immédiatement saisi l'inspection générale de la police nationale pour savoir si ou non il y avait des choses qui avaient été commises. S'il y a eu des bobies galeuses, il faudra les sanctionner. Mais ne jetons pas l'opprobre sur l'ensemble des forces de gendarmerie et de police. D'ailleurs, vous savez, il y a un député, un collègue qui s'appelle Boyard, vous connaissez tous, menacé de mort, comme vous savez. Mais lui, qui, même qui nous dit à l'Assemblée nationale, la police tue, il est protégé par la même police. Voilà ce qui se passe à l'heure actuelle. On ne doit pas l'oublier. Donc les images, je les ai vues. Mais j'ai vu aussi votre confrère journaliste. Vous avez vu le témoignage qui était le sien d'expliquer qu'il a vu la violence des manifestants. J'ai encore un vieux souvenir qui date d'une trentaine d'années. Vous en souvenez peut-être parce qu'en France on ne peut plus rien faire. Les écologistes intégristes qui avaient dérapé, c'était pour construire un, un barrage sur la rivière l'Allier. Mmh. Et oui, où pendant dix ans ils ont fait un siège permanent et ils ont réussi à faire en sorte qu'on ait la pas... première zad donc. Oh non, avant c'était Larzac. Mmh. Oui, c'est vrai. Ouais, vous n'avez pas oublié non plus. Et donc en fait, je ne comprends pas cette écologie intégriste. Je ne l'accepte pas. Oui, l'écologie, oui. Bien sûr, le chauffement climatique, c'est l'affaire de tous, mais l'intégrisme et la violence n'a pas de, de, de place. – C'est de l'écoterrorisme, comme le dit Gérald Darmanin. Moi, je... Chacun son mot, moi, pas... ce n'est pas mon mot, moi, ce que mm -hmm. je pas, ces violences-là. D'ailleurs, ils ont brûlé des véhicules de gendarmerie. Ils nous expliquent matin, midi et soir qu'il faut arrêter des émanations de gaz ouais, à effet de serre. Alors, attendez. Franchement, je me disais, j'ai juste... bien faire. – Une chose, on, on parlait d'elle à l'instant, Elisabeth Borne, je ne sais pas si elle regarde 22h euh, max, ah. mais en tout cas, visiblement, elle a eu. Elle a senti la nécessité de clarifier les choses ce soir et elle publie une série de tweets. Regardez le président Emmanuel Macron, elle l'a publie à l'instant. Elle m'a demandé de bâtir un programme de gouvernement et un nouveau programme législatif. Parlementaire, élus locaux, chef de parti, partenaires sociaux, je consulterai dans les prochaines semaines tous ceux qui veulent agir pour le pays. Mon cap apaiser le pays et rassembler okay. les bonnes volontés, accélérer les réformes en proposant des mesures aux effets rapides et concrets pour les Français. Okay. Et elle termine en disant ces consultations débutent avec les présidents de groupe, les rapporteurs généraux, les présidents de commissions, euh, hein, plein emploi, réindustrialisation, ordre républicain, ouais. écologie, santé, <rire> éducation, nous sommes à C'est formidable. Trois tweets, pas haut de la réforme ah des retraites. Philippe Biget. Ah. Bah, – Écoutez, moi je découvre tout en même temps que vous, c'est déjà ça, vous voyez je vous parlais tout oui. à l'heure d'une nouvelle méthode, elle est là, surtout… – Il y a un éléphant oh, au milieu de ce studio, oui, et au milieu des débats politiques depuis des semaines, oui. la Première Ministre, on lui donne un nouveau cap, etc., rebâtir une, une majorité, oui. il n'y a pas un mot sur la réforme bah, des retraites. Euh, – Ça, ce n'était pas prévu qu'elle l'écrit ce soir, elle l'a fait après une réunion qu'elle a eu à Matignon ce soir à 20h, bah, euh, euh, quel d'ailleurs le, le président de le... Ça, ça, ça, ça la ça rien, groupe. qui était présent euh, Jean-Paul Mattei persuadé qu'à un moment ou à un autre, avec les partenaires sociaux, on va parler de retraite. Mais vous fait, pensez que la confiance a pas été complètement rompue ah ouais. Comment imaginer de reprendre, avec cette même méthode, vous le disiez vous-même, ce rediet de fait euh, juste après les élections, comment imaginer <rire> qu'une fois que les élus, certains d'entre eux l'ont dit, ils sont sentis piétinés, méprisés, comment imaginer ah que ça va pouvoir fonctionner Écoutez, euh, vous savez, François Mitterrand avait une phase dramatique un jour sur le chômage, on a tout essayé. Vous mm -hmm. vous souvenez non, je pense qu'on n'a pas tout essayé sur la construction politique et faire en sorte justement qu'on sorte du sentier battu dans lequel nous étions depuis de longues semaines. Sur l'incompréhension qu'a pu se créer, d'associer plus les citoyens. Je vais prendre encore un exemple. Il y a le CNR qui a été inventé, le Conseil national de ouais. refondation. Santé. Ouais. Non, mais ça, non mais ça il vous montre les dysfonctionnements ouais. que nous vivons. Excusez-moi, je vous donne un point de détail. D il, rend son d moment, il sort son rapport le 4 avril, dans quelques jours. On discute à l'Assemblée la veille. Et c'est à notre limite pour déposer les amendements sur ce même texte. Mais on marche sur la tête. Mais ça ne marche pas. On demander y a une contribution. Pardon, Antonin, et de sur ce côté, en si, de, si des on peut de le tweet, et notamment la consultation qui est annoncée demain, parce que c'est intéressant, elle, donc, elle annonce euh, comme pour se rasséréner, pour montrer qu'elle a la confiance du président, qu'elle lance les consultations. Et notamment, elle dit les gens qu'elle va réunir demain. Donc ça, c'est donc le, le programme euh, du gouvernement, de nouveau programme législatif. On savait que le, voilà. Ces consultations débutent avec les présidents de groupe, les rapporteurs généraux et les présidents des commissions de la majorité pour traduire nos priorités en actes. Donc, donc, ce sont des invités qui sont institutionnels, qui ne peuvent absolument pas se dérober à cette réunion, mais qui ne sont pas les interlocuteurs qui sont les contradicteurs. Ça n'a rien à voir avec des réunions syndicales ou des consultations de syndicats. C'est l'institutionnel. – On arrive au bout, Philippe Vigier, je suis désolé, on arrive au bout. On a, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Regardez, demain, dixième journée de mobilisation, bien sûr, ce sera à suivre en direct sur BFM TV. Regardez tout au long de, de la journée retraite, jusqu'où ira euh, la colère, merci à tous les six de m'avoir accompagné ce soir on sera là évidemment demain, merci Philippe Biget d'être venu autour de la table de 22h max et d'avoir été l'avocat de la majorité <rire> ce soir Papa, merci, oui, merci, oui, oui. merci, merci, merci.